Nous serons couronnés! Nous serons couronnés! Super bataille! Quand on prend une couronne ça une couronne. Nous serons couronnés! Regardez, m'a regardé dans semaine deux mesdames haïtiennes m'entendez qui marié Chili. Regardez, bam dans bagaille. Ma sisi a pas fiché. Lesbienne a pas fiché. Alors moi-même, en tant que soldat, je me suis clopé papa pour me faire Oh, allez-y, là, allez, là allez, allez Oh, oh, m'afficher, m'afficher. Qui s'allie, n'a pas fiché de Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse. Des affaires de la vie, s'il vous plaît, à celui qui l'a enlevé. et pour battre ça, pour fidèle jusqu'à la mort, pour pas perdre d'âme, pour pas perdre pour pas perdre coup de bâton, pour pas perdre du feu, pour pas gêner madame, même si que madame, pour pas gêner petite, même si gêner petite, avancez, avancez. Après semaine ça, il y a des thèmes l'esprit de Dieu. C'est parce que les gens veulent changer de poste. Quand il pourrait changer de poste après semaine ça Après semaine ça, il y a des territoire qui Kimbe. Mais l'esprit voulait renouveler les âmes pour le territoire. Au nom de Jésus. Avant ça. Avança. Oui. Oui. Somme 109. Alléluia! Bon Dieu béni, tout combattant, les genoux. L'éternel sous bataille. Oui, Et mais de il a ça. Il aime la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Après conférence, ou même, de de de de de il de y a un type d'âme qui peut être congéné Il y a des femmes d'âme qui peut être congéné Il y a des dimensions d'âme qui peut être congéné qui ont joué après la conférence là Bonne journée, Yes. journée Avancez Je yes. souhaite que semaine semaine, Bon Dieu on va avec grâce pour continuer à marcher sous le au nom de Jésus oui. dit, oui. camp, on va répéter ça, dis à la guerre comme à la guerre Dans mon camp, je dit à la guerre comme à la guerre À la guerre comme à la guerre Bon Dieu béni bon Dieu béni. Tout n'est pas affiché yo, négativement. Moi-même, je suis campé pour afficher, positivement. Bon Dieu sous bataille. Papa m sous bataille. Je suis sous bataille. Bon Dieu est Yes. Chrétien. Chrétien. Regardez. Tu peux te mettre d'accord. Tu peux te mettre pas d'accord. Tu peux te mettre fâché. Tu peux te mettre mauvais dans la bataille jusqu'à ce que a là la bataille jusqu'à ce qu'elle la bataille jusqu'à ce qu'elle allait Dieu est venu qui s'allie les hommes avec lesquels mais le sont le sang de Jésus où est la bataille ça Il est positionnement la donne la bataille ça qui est en la donne bon Dieu sous bataille papa me sous bataille Moins sou bataille. On va capoter l'esprit créateur, l'esprit très haut à en pour captif. Son honte lié, son déception lié. Donc si l'esprit très haut à en dend, faut l'esprit libre, faut l'homme ou libre, faut corps libre. Et le trône de Dieu comptait sur vous pour faire l'autre monde qui est captif jouer liberté. Que le Seigneur vous bénisse. j'en Bon diable bataille pour vous même, vous m'avez dormi, levé. Cependant, nous accrochons à, à papa, nous, nous faisons connaître, bon diable dans la bataille, papa nous dans la bataille, nous même tous dégagez-nous, nous dans nous bataille. les soldats dans la bataille, on allait. Quand les soldats parlent dans la guerre on allait. On nous mettre en bas, nous, pour nous marcher sous diable. Les soldats tek pen batay la en aller Depuis l'église à pas la taille vers l'église Et c'est ça que fait moi même batay ça moi même Ma fille m'a pas papa m'n'a béni et ça n'a fait Et ma chaîne n'a pas marché actuellement nous nan, nan, nous gagne 4 bases Nous la première section béni n'a pas marché sur diable n'a pas marché sur sur démon nous aimer la vérité ça et la dame pour mourir on dit dans la vérité ça pour mourir alors lève-moi de oui, oui, ah, ça, est ça. Est ça, est ça. ça, est ça. pour me finir. Jésus Qui salue Qui salue Regardez, je suis toujours t'endé a dit et messe mais les y une réalité profonde la donne. C'est gourmé pour son croire. Monsieur, je crois en sauver. Moi je crois en Jésus-Christ. je crois dans l'enlèvement. Et ma bataille pour me sauver, ma bataille pour m'enlever. Qui s'allient Qui s'alia Bon Dieu Le commandant de l'armée de l'Éternel, Jésus de Nazareth, donne-nous exemple. Tout le monde qui pour lui, qui campe pour lui, pour battre, il ne C'est ça que fait papa nous camper pour le bataille. Ouah, en Israël, nous courir, parce que il y a 900 chars de fer qui campait pour attaquer. Ouah. Il dit même pas bralé. Deborah dit au nom de l'éternel, il a crasé 900 chars. Eh bien, avec mon Dieu qui dit Israël, il a crassé. Je dis avec mon petit équipe tout petit. Parce que le nom de l'éternel, il a tout ennemi. Est-ce qu'on a Et lui, pour contre lui, avec 850 prophètes, il a fait 3 magasins dans le pays. 3 boutiques, 3 casinos, 3 modèles, 3 l'église fatras. Papa nous camper comme un seul homme, nous camper des elle. pour nous magasin, magasin. fermer maquette, grasser boutique, grasser casino, nous n'avons on nous dit bataille, bataille, bataille, lié. allo. Tout allo bataille, la bataille, Allo, allo, allo. Tout la bataille, Allô, alors, la alors, Allo, alors, Allô, allô, alors, alors, alors, alors, Allo, Allo, alors, Allô, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, alors, tout la zone. Alors, alors, alors, la zone. Allo, allo, allo, tombez la allô, Allo, allo, allô, allô, allô, la ouais. allô, allô, allô la Qui allô, Qui allô, Qui allô, tu non bataille Tu non bataille, bataille. Yes Regardez, Où est semaine de combat ça C'est semaine, que l'esprit de Dieu va papa nous comme sentinelle. Dans le dernier temps, pour tous les soldats qui gagne, qui en qui pour rassembler, puis, on dégage, yo! Viné qui, no, yo! N'a la mec qui Dieu, ben,